bonjour bonsoir pour nous tous bienvenue sur channel pour c'est jeudi c'est mardi 18 avril 2023 nous comptons avec vous dans nouvelle vidéo ça qui nous pote pour vous mais juste avant nous entrer plus loin plus d'emblée dans l'information On a pris un petit temps pour nous dire un grand merci à tout le monde tous amis nous compatriotes quel que soit côté ou y'a a monde ça haïti la nous précisément et bien nous merci le fait que vous faites choix de TV la caïnou pour informer vous sur toute actualité Bon, je dis à la pays d'Haïti tête en bas. Eh bien, après République Dominicaine, nous voulons parler de, de, de, de présidentiel dominicain Et Luis Abinadel. Avec qui dit même la gagne en liste 39 députés, sénateurs, ministres, premiers ministres, eh bien, ensemble avec une équipe gauche gang de pays dans la même liste là. En ben, qui donc, nèg sa yo, pa pas, mete mais, t'es, prête, pio, c'est, donc, bon, c'est beaucoup d'informations, ça, que nous, potez, pour vous. En ben, je dis à la, mesdames et messieurs, groupe, gang qui pote non, cocorate, sans race, La prend coup, la police, sans fait marrer, ben, euh, yon soldat, base, en cocorate, sans race, et gagne tout, yon soldat, nan base, en cinq secondes, quand, dit, j'ai pas Iso, le fameux Iso, en, dans, vilay, de Dieu, mesdames et messieurs, eh ben, la police mette tout sa yo en bakod. pourquoi n'a pas aller là ils ont paniquer et ben chef en cocorace sans monsieur paniquer e ben donc la police a frappé là la, la police a metté principe dans la vie malfois ça qui pas jamais suspend faire fait crier qui pas jamais suspend et ben craser pays d'Haïti ils fait kidnapping ils ont tué monde ils brûle monde ils ont fait ça vle. en tout cas nous allons inviter au gen détail Genye tout ancien sénateur de l'OSPIA et Antonio Cherami dit Don Kato, qui est même non l sorti dans qui habite dans des de, de yon comme moun qui va de mettre point Zagoyo en République dominicaine. Mesdames et messieurs, eh ben Don Kato parle matin là et monsieur fait gros déclaration et monsieur fait un ses nègres kayo mais eh qui ben a parlé à plus Abinader pour retirer non yon dans liste et puis mettre non à divers autres mouns encore. Attendez <laughs> Mesdames et Messieurs, Don Kato, là, je fais qu'on la là sur 10 à 11 ans, le exemple, mettez pied en République Dominicaine et c'est on peut acheter un business qui est une grosse entreprise derrière, et ne peut pas sortir de cela parce que le Sabina est un intérêt dans le monde. Ben, li même ki boa, et ben les mêmes qui va gagner l'autre bois et ben c'est une raison qui fait non l sorti dans liste ça bon ça c'est selon un sénateur l'ouest là don kato mesdames et messieurs qui nous va le faire autant dans vidéo ça en temps de causer abonnez like partager quitter un commentaire surtout n'a tourner pour une prochaine vidéo information, et bien, information directement et non pas au niveau de la limite et bien connait que ce groupe gang qui s'en fait en faire population et ben ado gang gang et cocoa seras, et nous ils ont arrivé à kidnappés. Ils ont équipe, ils ont équipe, et employé DGI. Et il y a un pile, c'est Mac c'est le directeur Pierre-Antoine, qui est ancien directeur de DGI, c'est un petit nouveau, et bien, directeur de DGI, au niveau de Gunaïs, et bien, ils ont arrivé à être kidnappés. Et bien, parmi les gens qui ont été kidnappés, et bien, lomé juste c'est un jeune garçon Saint-Marc, que Bandicovo-Astra, qui a kidnappé jeudi le 17 avril dans la Croix-Péris. Et bien, c'est un Saint-Marc, qui est et l'homme est juste, côté il est même employé des gens et tout, Et donc, c'est pas Et les gens qui ont été, eux kidnapper. Qui est-ce que Bandicovo-Astra, eux-mêmes, fait Et pendant qu'il a kidnappé les gens, il y a un mec qui propose que ce taxi moto a fait. Et bien, ils ont tout. Bon, il bloque des au niveau du Gounaïve. Et bien, cocoa de et les messieurs monsieur-là, il est censé occuper l'espace-là. Et nous rappelons que sous le commissaire et le gouvernement, et nous rappelons que l'Itéron qu fait conseil de travail au niveau du Gounaï, et depuis quelque temps, donc, que c'est bon, cocoa de terrasse. que nous devons le directeur régional de Gélie, et Gounaï Vlapien, Antoine Fleury-Lord, et puis l'inspecteur régional de Gélie, et Gilles enlevé, et bien, enlevé, et bien, c'est armé la zone, la sud et villes, sous route nationale et des bandits qui même arrivés, qui sont arrivés, qui et arrivés, qui sont arrivés, du sont arrivés, eh bien, nous parlons au niveau de la police. La police a arrêté un membre de la gang Coco Ratzera, arrivé C'est dans la ville H, et eh bien j'étais en route pour protéger. Il vient Stéphane de Zilma, et bien Marcel, qui est là 27 ans, monsieur, qui est arrivé prenez. C'est la police dans la ville H qui prend un membre actif dans les gang qui a opéré. Dans le département de la Tibonite et puis Nord-Ouest, puis d'Haïti, eh bien, j'étais arrêté tout pour implication présumée dans l'assassinat de plusieurs policiers. Et, plus, et, policier. et après, je que monsieur son recidiviste il dit qu'il y a des gens qui déjà prison, et puis il a déjà passé quatre mois en prison, eh bien, pour qu'on y ait Yves Stéphane phémen ma Marcel, il est placé à Galaville, et bien, la il a judiciaire, et déjà, il regardé les photos-là. Mais ça fait que le qui et confiance. <coughs> et bien, j'ai que a pas et qui Et ce point-là, il y a là, Et monsieur, ses un membre de la police qui a été arrêté et a Juste un second, Juste second. Mais c'est ça, nous avons là ça veut dire qu'il déjà arrêté. Il y déjà arrêté. Ou ne pour qui raison. Eh bien il lité relâché lité relâché mesdames et messieurs mes connayas et une chance que c'est reprendre reprendre encore mais pas avant yo reprendre non pa par contre qui va les Zack quel grand enfant encore donc pas bagages à le nap dit parfois mon yo pédal dit un petit genre criel non bandi sa yo assassin sa c'est éliminé pour éliminer au tout coup ou pas bon il t'a arrêté la première fois mais connait on vient pour la deuxième fois t'alle pas le tenter deux trois appels pour le faire yo pas le relâcher donc monsieur me penser que justement nous devons prendre les sons, prendre les sons, ne pas oublier. Monsieur sao c'est dangereux pour la société. ne pas arrêter. Et l'Inapgalil, sur le cas, jeune petit garçon, 27 ans. Oui, on va être jeune petit garçon, 27 ans, et bien vous arrivé et il fait action aussi, là, avancé, non préalé, puisque vous avez un plus grand qui, parce que vous n'avez pas pris là, et bien c'est vous avez de forces sur le point. Ensuite, pour le ministre Evans Paul, qui conteste la décision du gouvernement dominicain qui mettre non-pali sous liste, monde interdit impédit rentrer sur le territoire. lié. y a, selon la décision ça Mounio et Sakeli-Rigim, qui veut dire que ça a ta présenté, présenté, représenté aux menaces. Et bien, sous sécurité dominicaine, ancien chef du gouvernement, lui rappeler qu'il n'y a pas aucun intérêt carroisien qui est capable, des conséquences sur bien, suite avec M. Evans Paul, invité République Dominicaine pour tester cette décision. Eh bien, sous mes qui ça, qui lui-même était en tête avec réputation, personnalité haïtienne. Il y a beaucoup de bon, faiblesse la justice haïtienne qui est capable l'état de droit dans le pays là. Eh bien, nous pour la question sur le capoté, Evan Foll, qui est un ancien premier ministre qui a une réaction par l'ISA et des sous décision et gouvernement dominicain blanc, contre qui arrive à mettre dans la liste, antiquer Evan Foll. Ça surprend moins, ça surprend moins, après. Et jusqu'à présent, pas qui ça qui motive, c'est mettre dans son liste. Parce que ça va bah, déranger moins. Que je ne pas aller en République Dominicaine. Parce que je ne suis pas un monde qui déplace, qui est pays souvent. Je ne suis pas un monde qui n'a aucun intérêt personnel dans aucun pays étranger. Je ne suis pas un business dans aucun pays étranger. Je ne suis pas un bien dans aucun pays étranger. Je suis une famille, une famille, bien sûr, dans tout Haïtien. Alors, vraiment, vraiment, ce n'est pas un problème personnel. Mais quand même, m'a posé question jusqu'à présent, ça qui motivé, il une décision ça. Même si j'aime me posait question avant, sur l'autre monde, il y a sous liste parce que je trouvé manquer j'ai manqué l'éligence la dernière, pour la plupart, il y a pas Voilà, bon, ce n'est pas nécessaire pour nous passer toutes ces voix-là, mesdames. et ne nous pas capable de comprendre là. Et sanction, ça, moi-même, sincèrement, moi-même, un peu là, de nous, nous féliciter les sanctions. Raison, c'est que ces messieurs-là non pas parler d'événements pol personnellement là c'est simplement monsieur ça ou pas de gens prend Haïti pour rien yo prend yo t'ai toujours prend Haïti pour un, à qui c'est-à-dire que capable de faire ça yo veulent écraser gens yo veulent pas les monde cap garder pas les monde cap tendre si nous t'ai contre le gouvernement qui t'ai contre prendre responsabilité ça fait longtemps c'est pas même pays étranger qui t'a prendre sanction ça yo c'est propre nous même c'est propre gouvernement pas nous qui t'a prendre sanction ça yo qui t'a dû déjà prendre sanction ça contre ces hommes politiques, pour pas dire la classe politique, tout court. Mais quand même, moi-même, personnellement, les euh, sanctions fait nous réalisons bagaille les fait surtout réalisons un yo deal, et ça sont des mots que nous ne sommes pas de la vie, nous ne sommes pas de pays de rechange. Eh bien, moi, je que vous comprendre monsieur. Je espère que vous comprendre que vous ne pouvez pas pays de rechange, eh bien, tirer cela pour la pote pour le si reste comme qu'on ou qu'on n'ont pas pas pas à l'hôpital en République dominicaine ou pas gantant à Cuba eh bien investir l'Haïti investir l'Haïti ou encore investir l'emprisonnement prison parce que bon étant donné mais bref sanctions permettent au moins yo comprendre que yo pas payer des recherches. oui Bradel. oui je te entends eh et ben Evan Paul qui est lui même qui est à plein de situation comme il et lui-même, il lui a fait déclaration déclarations, il dit que l'Italien n'a aucun bien Et bien, au niveau de Saint-Domingue, ça a dire que les sanctions, Et bien, il n'a même pas fait des objets, ni chaud ni frettes, parce que lui-même, il n'a pas Plus loin, ancien chef de gouvernement. Oui. Bon, posez une question, ça. Même si c'est dans l'univers, nous connaissons pourquoi à y a. est-ce qu'on joue jour, Haïti, tu est capable de prendre des sanctions contre des pays, pour ne pas dire Saint-Domingue? Est-ce qu'on joue un gouvernement sérieux près d'elle, dans le vivant nous-là, qui a une possibilité pour prendre des sanctions contre le gouvernement sérieux Est-ce qu'on pense que ça ne va pas briver près joue quand même. Bon, nous, on connaît que nous ne pouvons pas jouer parce que pour le moment, nous avons fait pays, et parce que chaque temps, nous venons, nous sommes fait par la boucle, et parce que nous avons un bon gouvernement, le un bon état de droit. Et, yo nou, et le salon nous a la, le le que, et, pour sanctions contre n'importe qui pays. Et en on ben, si pour change dans pays étranger. Et bien si on ben, so, prend la, la bien et puis, ne nous parlez des sanctions. Moi, nous regardons comme si l'homme dit ça. Quelqu'un qui nous a appris, mais c'est très sérieux. On regarde une série de prêtres et l'Église, préciser qu'il l'Église nous connaît. Une série de pédophiles, ok, des prêtres pédophiles qui qui, qui, qui t'as vivre le Canada, ok. Moi, nous allons prendre sanction contre eux. Les conséquences qui ont eu venu, ils ont venu dans pays, soit venu en Haïti, soit venu en Afrique. Donc, si vraiment nous avons des gouvernements sérieux, j'en ai ça, j'en ai des ça, nous t'as supposé prendre des sanctions pour nous tourner au bac, pour ne pas quitter l'entrée en Haïti. Là, nous avons justement des ambassades, des ambassades, ambassades américaines, peu importe qui ambassade là, qui a fourré bouche, qui par pas qui s'est l'ambassade, nous t'as supposé des sanctions pour ne pas quitter, pour pour nous faire retourner tout de suite. Donc ça, c'est des sanctions sérieuses. Et puis là, nous avons gardé justement a des politiciens, ça a fait longtemps que nous avons pays. Mes amis, si nous avons un gouvernement, nous sommes capables de prendre sanctions contre un pile là-dedans. Mais pour ça, fait, on commence d'abord pas parler Peut-être qu'il y a un de nous, peut-être que ça va réaliser. Mais nous qui sommes nous pour nous prendre sanctions. Oui, nous, après, nous avons un peu de au niveau du Gouiné, balles, il plus de deux la bio il y a trois blessés par balle. La bio-immigration, on a le 17 avril 2023. Et bio-immigration, et puis, immigration qui est à Tacoli. Et dans le local, DGI Degolaïve, il y a même, il y a eu une forte tension après un policier en quête de service a été tiré dans toutes directions suite ensemble avec une altercation avec des individus qui disent qu'il y a eu agents et fonctionnement et, bien, et au niveau de et bureau et bien matériel lundi 17 avril 2023 et bureau ça lui-même qui est situé dans les locaux de la DGI de Gonaïves dit même qui connaît en pile tension avec que les policiers qui t'a cherché de service et bien il a tiré dans toutes directions suite à avec une altercation avec des individus qui auraient dire aussi agent de fonctionnement du bureau et bien bilan trois blessés par balle et puis il y a et monde qui qui est blessé des choses à que situation là hier, tout bureau régional de NIP, immigration hein, à nouveau dysfonctionnel et bien amnesty, côté amnistie, amnistie internationale déplorée et mauvais traitement subis par les haïtiens en Haïti comme à l'étranger et bien au niveau de et donc c'est ça que Jean et ne saute à exéculer évidemment que au niveau de DGI Godaïve et bien c'est en pile, en pile, en pile, problème qui est un côté que, et monio, et pas comprendre qui ça a parce que. Est-ce que Kato t'es attendu un, un jour, non, d'après son liste pareil? Toujours une tentation pour une image, moi. Dans ce qui est passé, pour montrer c'est nous tous qui sommes sales, c'est nous tous qui volons, c'est nous tous qui vagabonds. Eh bien, qui ça vous fait? Il y a le chita avec, il y a le chita avec. Et, et, la République Dominicaine. Il y non pas eux. Et puis, il y non, on un dit un et puis, vous mélangez a eu gang, moi-même, je ne pas... C'est là, en tout cas, qu'est-ce qui y a autorité ça, pour aller chiter avec l'autorité dominicaine, pour retirer le nom, et puis, mettre le nom de l'autre monde, d'accord? Bon, il y a un secret pour tout le monde que Abinadel, son, son, businessman. Donc, et, le monde qui était financier, c'est même monde qui fait un peu de l'argent, il a un peu caribé, même, qui fait pour un mi temps. C'est même l'équipe-là, ça veut dire c'est M. Gomond qui sort en électorat, il sort dans le mouvement économique et qui m'a rendu avec le mouvement politique qui mettait là Donc, dans tout le monde qui investit dans le pays, la République dominicaine, que vous protégez aujourd'hui. Et aujourd'hui, on en e bon garantie, si gadil, te garde le TWM, on a un investissement, on gros un investissement, même avec, on sait que l'autre négative du pays, on n'a pas la vem. Vous bon, comprenez Je peux dire à qui ça qui est important, le peuple a connaît Moi, j'ai gagné presque 10 ans, je ne peux visiter voisin. An. Son voisin libre, moi. Son mythe qui sépare moi-même avec elle. J'ai gagné 10 ans, presque 10 ans, pas à l'ouelle. Je ne peux pas me pour avoir la Kayli. Un bon matin, il levé, il dit, je ne peux pas vivre dans la Kayli. Moi-même, je trouve que... Excusez-moi c'est soumon ça relait non seulement le vous soumon et me voulez mon conne République Dominicaine pas cap prendre sanction contre personne monde en Haïti li kadi pa vin la kay li li kadi pa vin la kay ça son droit qu'elle gagne même me voulez me mouvement ça oublier montrer peuple là que nous tout sale nous tout on pas cap prendre là dedans et c'est ça que fait moi même nous même au niveau matrice nous dit si on reproche nous bagaille contrairement à pile monde qui toujours à dire pour passer ici ou là si on si reproche nous un qui louche que la justice haïtienne fait suivi à moi-même mwè moi dans pays là pas calante de côté relème pour mettre bagage ça au reprocher devant pour moi qui s'allie c'est ça un cadeau donc est-ce que est question ou bien dix ans ou pa, travesse, pas traverser Caio voisins c'est pas faux prétexte parce que décision ou bien sanction ça sa pas pour eux, seulement avec de monde qui a fréquenté la Caio donc c'est c'est des sanctions pour interdire ouvrir la Caio donc autant euh, qu'on a allé ou pas de qu'on a allé ça c'est ça c'est à faire pas donc nous une sanction on prend c'est pour interdire passer ou bien venir la caillou parce que ont estimé que son menace eh, pour, pour yon. Là, m'a parlé de, en général, tout le monde qui qui, qui action contre yon. Fok faut dit, Fok le journal République Dominicaine qui sorti hier eh, yon mette en bas chaque image yon texte. Et en bas texte, maintenant, mouen ouen yon écrit Antonio, alias Don Cato, qui était artiste, qui vient sénateur, et qui a participé à la manifestation 13 octobre pour demander la de, démission de président Jovenel Moïse. Mais qui ça, moi, j'ai écrit, en ne image. pas, après ça, on mettez l'autre bagage. Vous peut une photo pendant la manifestation, ou bien on peut une photo en dehors de la manifestation, et puis dis, et, oui. je, je... on dit... Mais qui ça, vous chaque photo, le journal l'a présenté, et puis il mettait, pa, il parlait des sanctions, et puis il mettait, on, on, on raison qu'il mettait là, dans le Mais quoi, la nan, tam, moun sa yo. Mwen constitution pays, je dois faire une manifestation. Côté ça, garder la République dominicaine. Si C'est ça qui fait me dire dis au monde, je trouvais ça, pour y faire une bouchonne dans ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Bon, j'en ai eu ce deal tout à l'heure. On parle de la cailloux. Mais on a le droit de dire que je ne pas de la cailloux. Je parle pas de problème avec ça. Mais je trouve ça trop facile pour, comme si je me décadrais, pour y avoir un nom, pour y avoir fourré le nom de Pile gang ça, que je dénoncé chaque jour, que je n'ai pas de rapport avec eux, ni de près, ni de loin, parce que même pas qu'on dansait collé la gang moi-même. Voir, je toujours été disponible sur tout radio, mais je demande pour si je prends, je dis non. Out sa ou tapan pour yap federe gang, pou y a mete gang à gang, pou yap fè gang bobo à gang, pou yap bay gang tete, m'te di yo no. Et même troisième version PHT kakila jodia, m'palil m'di suspand by continue by gang yo tete. M'palave yo, m'pal danse ko la gang, meme. sénateur cher cher ami, l'ita paret trop facile tout vous pouvez metté non selon interprétation. Fait parce que vous avez une manifestation. Vous avez des gens manifestation, même ja, avec vous, et vous avez des monde qui a affronté la République dominicaine pour une proposition, vous n'êtes pas un nom, vous êtes un journaliste. Vous pas trop facile. Tout. Allô? Le journal n'est pas moi qui journal n'est pas moi qui vous journal n'est pas moi qui vous contacte avec C'est la République Dominique qui Donc, et ce journal là, parce que bas chaque monde, il met les journal là pour moi donc, il y a son photo pour illustrer l'image que vous mettez est-ce que c'est son photo que vous écrivez, mais qui ça, République mais qui ça République à chaque monde c'est ça lié c'est pas comme si vous regardez une photo que vous présente ce qui est, c'est pas ça lié vous regardez en bas chaque monde, c'est même ça le Canada a fait même ça, américain, était fait. Et puis, ils ont même venu, ils ont fait. Seuls, ils ont ajouté des nouveaux. Ils ont retiré de l'autre. Et dans tout rue, hein, ils ont besoin de connaître. Ils ont retiré ce qui est basé, ils ont retiré eux même. Yo ont retiré. Pardon Ils ont retiré comme ça. Bon, ils ont retiré un paquet de gens qui étaient dans l'autre liste là Exemple, ils ont retiré l'ex-président, ils ont retiré... Eh, eh, eh, des entrepreneurs qui étaient là-dedans, ils ont retiré. Nous connaissons qu'il y ait des millions de dollars à qui ont investi en République dominicaine. Et nous connaissons qui j'ai tout équipe qui ont été financée, Abinader. Donc, je dis à nous-mêmes, ce qui vraiment intéresse nous, les nous sommes rentrés dans le Parlement. Nous avons fait un choix. Nous avons fait un choix pour nous, rester dans l'île, Nous avons l'hymne. Et quel que soit Jean Saïe, nous avons dans l'île, nous. Je suis engagé dans la lutte, défavorisé. Je ne peux pas gérer l'argent. C'est les gens qui fait toute madame. Je ne peux pas voyager. Mais chaque année, l'argent retourne dans le trésor public, l'argent voyage. Ce n'est pas ton chel benon, son choix que je fais pour ne pas voyager. Parce que je pense que je vais là pour faire le travail que je dois faire. Il faut que je fais une bataille que je vais faire, qui se légiférée qui s'est contrôlé l'action exécutif là. La. Eh bien, je dis, moi pas gagné pour me blâmer. parce que je connais, des décisions qui ne sont pas faites. Et, et, et la mafia ici, en Pilesie. par exemple, dernier, dernier vote que et, et, vous voulu installer en premier ministre, pour re, renouveler trois canettes qui t'ont fait garder dans le Parlement, ça, c'est qu'il ne bloquait. Je suis crampé, je Je conscient que je bloqué. Et Papa Issien, d'accord qu'elle est bloquée. Majorité qui t'a souffri en bas. Comportement, tu t'es d'accord qu'elle est bloquée. Je ne suis pas de bloquer parce que je suis monsieur, personnellement, tu es bloqué parce que pas respecté ça, la loi dit. Je dis, si monsieur Vlégoumave ne voulait pas aller sur le Caraïbe matin pour me dire Papa Issien, chaque jour, vous y une vidéo différente sur moi. Chaque jour, il y a une parole qui a dit sur moi, Réview, c'est pour te ouais, c'est comme si Simte Kadjo, Réview, c'est pour te ouais, donne 4 ans à un mais chaque jour, il a marché, il a protégé les gang. Mais étant donné que, pour l'autre route avec la ville, yo, yo, chaque jour, il a attaqué. Je dis à même un d'un pays, que la justice haïtienne, le mandat, ça, il a repoussé, mes amis, pour si, pour attaquer ça aussi, Spann, que la justice haïtienne, par chef pas chef les les vont d'abord moi dire mais qui ça nous reproche et puis nous connais nous connais s'il n'a fait même mon côté nous fait même si ma suspend avec attaque ça y finit trop facile pour nous amuser nous amuser toute journée sur réseau bombarder au vin faire réseau tourner tribunal réseau pas tribunal sous bon problème avec même pays même là d'aller se préparer m'a préparé pour mettre petit mais l'école j'aime Merci, Ampil, euh, Senator Cato, on a invité un l'autre fois, puisque oh, les privé là, il faut monter le drapeau, nous pas capables de vraiment arrêter pour commenter l'actualité avec vous. Merci, Ampil, euh, Don Cato. Merci, merci beaucoup. Et m'a dit tout le monde, ça, le public dominicain fait là, il n'y a pas de sanction. Son bail, pour faire diversion, il n'y a pas gagné comme force qui n'a dérangé personne. Il a tout simplement dit, mais qui mout, il n'y a pas de vie dans la caille, étant donné que m'était déjà presque que 10 là n'me pas metté pied m'côté comme ça et m'pas même cabrit marier non pieds bois côté comme ça m'a trouvé que au très Simon c'est arrivé vinn fou énorme e dans liste rebel you et moi même moi pas, moi pas pas ni chaud moi pas ni frais tout simplement au niveau matrice on t'a remé la justice reler toute monite yo metté nom dans liste pour capable faire lumière sur bagaille ça parce que mes yeux connait qui ça reprocher m'trouver ça t'app trop facile pour une parce que nous avons une manifestation 13, octobre, je dit, le la 13 octobre 2019, pour nous demander le président Ali Et c'est ça on mettait en bas image moins c'est ça On met à regarder l'autre il y a chaque monde on met ton bagage en bas il, si c'est pour ça en attendant nous gain un document complet ou bien peut-être non son journal c'est ou... journal ouais, c'est même journal. pas sûr que ça qui en bas photo c'est la police non mais c'est journal <rire> c'est <rire> pas vrai c'est journal sur la oui mais mais ça va même l'aime garder ça en bas l'autre monde ben si c'est ça tu as raison et ben l'autre monde qui dans les surtout photo que vous en situation côté manifestation mais l'a exprimé micro Mmh. On voir, non. Oui, non, mais oui, il n'y veux pas de manifestation. Non, non, non. La manifestation, si c'est mmh. si ça vraiment. Qui t'a expliqué Merci à vous, sénateur. on n'y pas de parler encore. On a le, le